la commu j'espère que tu vas bien aujourd'hui direction le boulot on est lundi dernière semaine de l'année alors là c'est un peu biaisé parce que toi tu vois ça c'est la rentrée j'ai repris aussi j'ai énormément de retard dans les vidéos mais voilà bref dernière semaine putain je n'attendais que ça donc direction le boulot mais avant ça tu connais dépose un petit collier à la poste Petite remise de chèque pour oh, Bah exploit je sais pas mais euh, Des trucs qui se passent quoi ouais. Exploit exploit Je roule en ville avec une 650 c'est pas un exploit ma chérie Mais oui dans l'idée c'est un peu ça effectivement c'est pas pour filmer mes exploits c'est pour filmer ce genre de trou du cul qui s'arrête en warning devant une place de stationnement à sa taille c'est plutôt pour filmer explo les exploits des autres en fait parce que moi bon je sommes tout assez monotone à regarder paraît-il on va se calmer parce que là on est devant un commissariat c'est pas le meilleur aspi que j'ai eu Exactement ça, c'est une moto et oui. galère à faire un demi-tour. Putain mon pauvre. Heureusement que c'est pas l'examen là. J'ai mis les pieds. Oh là là. Bon bah voilà. J'ai déposé la YouTube monnaie, tu connais Non pas du tout. C'était la papy monnaie. Heureusement qu'ils sont là. Donc. Imagine si euh, les grands-parents avaient été.. Hein, ça a été l'inverse. Si les grands-parents avaient été inventés après YouTube, j'aurais jamais eu d'idéaste. Ce que je vous le dis hein. Pour tous les petits loups comme moi qui. Faisons des vidéos sans que ça rapporte le moindre ressenti, mais heureusement qu'il y a les vidéos derrière pour payer le matos. Hein. Allez, maintenant travail Putain, j'ai un devant l'œil. J'ai pas aimé ma cagoule. Allez, toi, par terre trop de fois, elle devient sale. Hein, que je la lave. Oh la chaleur Oh là là, hein. J'en ai marre de ce mois de juin là. Quoi ça sert qu'on mette des feux si les gens sont pas capables de faire la différence entre le vert et le rouge Qu'il y en ait un qui s'en fout et qui traverse à la rigueur, je dis pas, il y en a toujours. Mais là. Euh... Est 10 personnes quoi j'en ai marre faut tuer les humains va falloir me tuer aussi je crois après moi je fais la différence entre le vert et le rouge mais là c'était orange donc j'ai le bénéfice du doute j'ai un peu fait le goré au démarrage j'ai mangé la boulite qui avait devant moi et j'ai créé un imbroglio avec le scout mais malgré tout on a fait le hot shot, on était premier au virage et ça c'est cool. Hop, le photomaton. Oh là là, il faut vraiment que je graisse ma chaîne, j'arrête pas de le dire. J'ai toujours la giga flemme de le faire alors que c'est le seul truc d'entretien que j'ai à faire. L'attendre aussi des fois, mais là je crois que ça va encore. Là je le sens, ça tu sais, fait du bruit et euh, je sens que euh, c'est pas fluide dans la transmission de plus en plus parce que je te dis ça tous les jours mais là euh, au point de non-retour je crois même dans les rien. Qu'est-ce que tu fais là oh, un scooter avec une dorsale c'est bien, bon c'est une nana, ils sont plus raisonnables. Si on se prend pas une bonne saucée avant d'être arrivé on a le cul bordé de nouilles. Oui. Vas-y vas-y my arrête Putain, les coursiers, sans déconner les gars, faites un effort. Je l'ai vu dans mon... quand ça a freiné, j'ai regardé mon rétro par réflexe et je l'ai vu, il était debout sur sa selle en train de guetter ce qui se passait. Mais voilà, on a tous la même réaction quand il passe devant nous, c'est un sacré ce gag. Et là lui, là, ça se réduit, on va le retrouver par terre à tous les coups. Je le... je lui le sais pas, je l'espère pas, mais franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Il a eu une bonne idée, pas bête Elle était max les gars quand vous roulez avec, on a l'impression que vous leur faites du mal tellement ça chante. On a l'impression qu'ils sont en train de se plaindre de ce que vous leur mettez, alors que non, hein, je suis sûr qu'ils peuvent encaisser encore plus, on est qu'à 70. Mais franchement, waouh là j'étais clairement pas concentré je me suis rendu compte au dernier moment que ça freinait et tout il va falloir que je me remette dedans là, vas-y mon pote on va déjà se décaler vu le merdier on n'y arrivera pas plus tard sinon pas de bol mais, mais, hein... arrête-toi plus tôt, signale-le quand même parce que là mon pauvre ton scout il y a un mec qui va faire comme moi il va pas regarder il va te l'embarquer Oh là là, il y a un gars qui a tout croisé là bas ah, Je me suis tiré un poil du cou Ah ouais ça y est c'est concret la Zemmour C'est la première fois que je vois un truc euh, à peu près officiel Putain mais quelle galère hein J'ai mis autant de mal Ouh là c'était pas la grande forme bon bah je suis venu bosser j'avais un colis à Zos à poster et je rentre du boulot j'ai 2,5 kg de haribo dans le sac à dos voilà c'est un truc qu'on a reçu au boulot je suis bien content je me fais chier aller courir 10 km tous les deux jours j'ai perdu 15 kg et on m'envoie 2,5 kg de bonbons putain et moi comme un con bah je les donne pas tu vois je les garde je suis fragile Oh j'ai même pas regardé en euh, oh citadin pour savoir par où je pouvais passer. Oui, oui, La route normale. Pour vous dire euh, à quel point j'ai du retard sur la publication des vidéos. Euh, là, la France vient de perdre contre la Suisse à l'euro. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, je sais pas ce qui s'est passé dans la mais voilà moi ce qui s'est passé dans ma vie euh, en ce moment. Au jour où vous regardez, lâchez-le. Il fait à nouveau fresh Et on va pas se plaindre parce que tout à l'heure on avait trop chaud. Oh euh, non Bon ça va, porte dauphine. Ça change pas radicalement les choses. Ici j'ai l'impression que c'est interminable les travaux. C'est dingue. Alors ici la durée des travaux, n'en parlons pas. On dirait les... Ça, on dirait dans Red of Empires quand tu commences avec des trucs en tôle mais quand tu commences la partie avec un âge avancé un peu, tu sais quand tu règles pour partie personnaliser. Tu fais un vieil hôtel de ville comme ça, un peu rond avec une palissade pourrie avec des trucs en tôle à l'intérieur après faut que tu l'upgrades au fur et à mesure. Ça fait ça Si t'es d'accord dis-le moi dans les coms et si t'es pas d'accord tu me le dis aussi parce que comme ça ça fait du référencement et tout. Je commence hein, je connais pas trop ça. Apparemment même quand tu m'insultes dans les commentaires c'est bien c'est bien, c'est pas gentil, après je te retrouve je te casse la tête, mais du coup la vidéo ça fait des vues et tout voilà, ne m'insultez pas, c'est pas cool ouais ça arrive fort sur ma gauche passera, passera pas, ah ouais pas passé tu vois, il a manqué un peu de panache bon bah voilà retour plutôt calme comme à l'accoutumée je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée ou une bonne semaine ou, euh, je vous souhaite une bonne et puis je vous dis à la semaine à la prochaine en euh, une bonne sieste.